Magnifique comme la beauté d'une fleur. fleur. Quand je te vois, je, chose mon coeur. je sens quelque chose dans mon cœur. Je sens quelque chose. Tu voulais que j'y sois le narrateur, le narrateur. C'est ouais. qui raconte ton histoire. Ton Tu histoire. voulais que j'y sois le narrateur, celui qui raconte l'histoire. Celui qui va écrire les livres C'est notre histoire, c'est notre livre On l'a fait pour laisser des souvenirs On va passer partout mais on va venir Je crois qu'on l'a bien fini Je comprends bien, il est très bien Je le lis bien Je te dis viens, tu es très bien C'est toi que j'aime Tu es magnifique, comme la beauté d'une fleur quand ah, je te vois, je sens quelque chose dans mon cœur Tu voulais que je sois le narrateur C'est lui qui raconte ton histoire <métitôt> Ne t'inquiète pas mais je suis là pour toi Je peux faire ça pour toi Ne t'inquiète pas mais ça va venir Notre couple, notre avenir tu es la plus belle Et la moitié de moi Que si j'avais des ailes Je pourrais voler jusqu'à toi On est tous pareils Mais l'amour que j'ai pour toi dépense même les soleils C'est pour cela J'ai envie de rester toujours avec toi C'est toi que j'aime Que j'ai même l'envie de t'amener dans les ciels aller regarder les autres planètes cette l'œuvre que tu l'as fait quand je t'ai en train de les raconter ça m'a vraiment touché ça m'a vraiment touché tu es magnifique comme la beauté d'une fleur quand je te vois je sens quelque chose dans mon cœur quelque chose tu voulais que j'ai soit c'est lui qui raconte ton histoire. Tu es magnifique comme la beauté d'une fleur. Quand je te vois, je sens quelque chose dans mon cœur. Je sens quelque chose. Tu voulais que j'ai soit narrateurs